Gagnez en mobilité avec la nouvelle application Studium Mobile. Ayez vos cours, vos lectures et vos notes toujours à portée de main, n'importe quand. Accédez à vos cours rapidement à partir de votre mobile. Envoyez un devoir. Et, participez activement au forum de vos cours. Connectez avec vos collègues de classe avec la messagerie. Téléchargez votre cours pour y accéder hors ligne lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Ou, si vous êtes limité sur vos données, vous pouvez télécharger des activités spécifiques ou des sections auxquelles vous voudrez accéder sans connexion. Vous pourrez alors faire vos lectures, même en camping. Activez vos notifications afin de ne rien manquer. À ce jour, certaines des fonctionnalités de Studium ne sont pas disponibles sur mobile, de sorte que Studium Mobile ne remplacera pas complètement Studium. Pour les enseignants, Studium Mobile peut servir à connecter avec vos étudiants, gérer vos forums et corriger directement en ligne les devoirs. Il est toutefois impossible d'éditer le carnet de notes. Pour les utilisateurs de Studium Formation Continue, il sera aussi possible d'y accéder et consulter nos catalogues. Avec Studium Mobile, augmentez votre expérience académique à l'Université de Montréal. Téléchargez l'application sur Android ou iOS dès maintenant et découvrez ce que Studium Mobile peut vous offrir.